Bonjour. Donc dans le cours d'avant, on a regardé comment on avait implémenté les, les booléens, NOT et OR, et il restait en suspens la question 3, c'est pourquoi, diable, a-t-on posé ces questions Donc c'est ce qu'on va regarder dans ce cours. Donc je vous rappelle l'implémentation. Hein. Donc là, pour note qu'on avait vu, on avait vu qu'on avait deux, deux, deux objets, on avait TRUE et FALSE, qu'ils étaient instances de la classe TRUE et de la classe FALSE, et que quand on envoyait un message note, eh ben, on cherchait au bon endroit, chacun dans, la, dans sa classe respective, et qu'on exécutait les méthodes. Donc ça, pas de problème. Donc maintenant, ce qu'on j'avais dit, j'avais dit, mais en fait, si on regarde ce qu'on est en train de faire, c'est que, d'une part, en fait, on laissait le receveur décider, ça veut dire que je ne prenais, on prenait pas de décision, et qu'on envoyait le message, et que le message allait se résoudre, et donc c'était ces deux euh, heuristiques qui étaient, laisse le receveur décider, et ne demande pas, mais dit de faire les choses. On le, re, on le retrouvera encore. Maintenant, regardons plus précisément l'exercice. Donc, qu'est-ce que ça illustre Parce que vous n'allez sûrement jamais implémenter des boulets dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Et est-ce que c'est -ce est vraiment totalement inutile Quelle est la leçon Quelles sont les leçons qui sont sous-jacentes Et je pense que c'est très, très important de vous, de vous poser cette question, de se dire, oui, bon, ben, l'implémentation est comme ça, mais pourquoi pourquoi Qu'est-ce que ça illustre Qu'est-ce que ça illustre En fait, ça illustre qu'à chaque fois que j'utilise un, envo... un envoi de message, que j'envoie un message, en fait, j'ai une sorte de case statement que vous retrouverez dans la programmation C ou ce genre de choses. Envoyer un message, c'est faire un choix multiple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'envoyer un message, finalement, c'est un peu plus qu'un case, parce que c'est un case dynamique. En fait, il va dépendre des classes qui sont chargées et des instances qui ont été créées. Mais si on regarde, ça veut dire que quand vous avez programmé en Java, vous avez souvent écrit, je ne sais pas moi, x.f pour invoquer la méthode f. Et moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le point là, c'est un opérateur de choix. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et que ce choix est dynamique. Et que souvent, on vous l'a pas présenté de cette manière, mais que c'est vraiment ce que l'exemple est en train d'illustrer et que d'une manière très forte en fait. Si je résume, vous avez vraiment envoyé un message. Ça fonctionne comme faire un case statement, mais c'est un case statement dynamique dans le sens où cela va dépendre des classes qui ont été chargées. Là, j'ai un exemple sur les booléens où il y a deux instances et deux classes, mais il pourrait y en avoir 50 et ça fonctionnait de la même manière. À chaque fois que vous envoyez un message, en fait, l'exécution, la machine virtuelle, parce que Faro a une machine virtuelle, tout comme la machine virtuelle Java ou C-Sharp, la machine virtuelle, l'engin d'exécution, va sélectionner la bonne méthode, dépendant de la classe du receveur. Donc envoyer un message, c'est un mécanisme de choix. Et vous, à chaque fois que vous allez utiliser une condition, vous allez vous substituer, en fait, à ce mécanisme qui est implémenté dans la machine virtuelle, qui fait un choix donc ce que les solutions avec note montrent, c'est utilisons le choix qui est donné par la machine virtuelle pour implémenter nos programmes. On n'a pas besoin d'utiliser un if en plus, puisqu'en en fait, envoyer un message, c'est déjà faire un if ou une condition. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, c'est si j'avais exprimé l'exercice de départ d'une manière totalement différente. Si j'avais dit, est-ce que vous pouvez implémenter note dans la classe booléen ou or dans la classe booléen vous n'auriez pas pu avoir cette solution. Tiens, c'est étrange. Donc ça veut dire que en fait, le fait qu'il n'y ait qu'une classe ou plusieurs, ça a une influence vraiment importante sur la manière dont je vais pouvoir concevoir mon application. Et en effet, les classes vont jouer le rôle de, de branches ou de, de choix. Donc, si vous avez le choix de choisir des yaourts, mais que vous allez dans un magasin où il n'y en a qu'un, bah, vous choisirez ce yaourt-là. Là, bah, là c'est la même chose. Ça veut dire que votre classe va représenter... Un choix dans, dans, dans l'arbre d'héritage. Donc, qu'est-ce que ça implique Ça implique que quand je regarde un design où j'ai une grosse classe bien grasse, avec plein de méthodes, et à la place je peux l'exprimer sous une forme de hiérarchie, eh ben, ce design-là est de meilleure qualité. Pourquoi Parce qu'il est déjà plus modulaire, je peux facilement rajouter un autre choix, hein, si j'ai envie. Je peux étendre un autre choix, je peux dire « Ah oui, celui-là il était pas mal, hein, mais finalement je voudrais le raffiner pour, le, pour en avoir un nouveau ». Et en plus ça me permet de réduire la complexité, ça veut dire que je peux focaliser sur une seule classe et pas un truc avec plein de conditions de partout. Donc si on regarde, on a d'un côté on a un opérateur de choix et d'un autre on a quelque chose qui exprime du choix. Et quand on les met les deux ensemble, on obtient bah, de la conception objet de bonne qualité. Donc maintenant, ce qui est encore un peu plus sympathique, c'est que si on regarde, euh, la solution avec les hiérarchies, elle est encore plus chouette que ça. Parce que je peux packager mes solutions. Ça veut dire, je peux dire, bah, tiens, là, je le package core, et puis là, j'ai un plugin. Je vais dire à mes clients, oui, si tu veux cette fonctionnalité-là, il faut que tu downloades ce plugin et que tu me payes, bien sûr, au passage. Je vais charger dynamiquement ce code. Et quand je créerai une instance de cette classe-là, quand j'enverrai mon message opération, ici, ça sera le code du plugin qui sera exécuté dans le système. Et donc ça, c'est vraiment, pour nous, l'essence de la programmation objet. J'envoie un message et je vais sélectionner la bonne méthode. Et je vais utiliser le fait que je sais que le système sélectionne la bonne méthode pour avoir des implémentations encore plus élégantes. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé Qu'est-ce qu'on a vu en fait On a vu qu'envoyer un message, ça laisse le receveur décider. Donc, il y a un choix. Le, le client, lui, n'a pas à prendre de décision. Le code du client est beaucoup plus déclaratif, il n'y a pas de conditions. Je donne des ordres, fais-ci, fais-ça, ouvre, ferme, et pas « est-ce que tu es de cette classe-là Est-ce que tu es dans cet état-là pour que je te ferme ?» Ce n'est pas du tout le point. Et différents receveurs peuvent être substitués dynamiquement. Donc ça, on le verra dans un autre cours, mais c'est aussi sous-jacent. Donc, de manière générale, essayez d'éviter d'écrire des ifs. Utilisez des, des messages et des objets quand vous pouvez, ce n'est pas tous les jours le cas, mais au moins utilisez des messages et des objets quand vous le pouvez. L'engin d'exécution, la machine virtuelle, à chaque fois que vous envoyez un message, fait un conditional switch pour vous, donc utilisez-le et vous pouvez vous amuser à taper le anti-if campaign, c'est une campagne que les programmeurs ont montée pour éviter que les gens écrivent des ifs. Donc qu'est-ce qu'on a vu en fait dans ce cours On a vu deux choses, on a vu que quand j'écris x.f, je le fais en syntaxe java et en syntaxe, en syntaxe pharo, ça serait f, un op... Je fais un choix, je choisis la méthode f qui doit être exécutée en dépendant du receveur. Donc j'ai cet opérateur de choix et j'ai une hiérarchie qui, elle, va représenter des choix potentiels. Donc c'est vraiment un squelette sur lequel le choix va pouvoir s'appuyer. Et du coup, je n'ai pas de conditions et j'ai des programmes qui sont plus extensibles. Donc voilà la fin de la... du premier cours sur les concepts objets tels qu'on peut les voir en Pharo et on en verra d'autres pendant les prochaines séances.